Hamba Ganesha, welcome to India. India is ready to open. Welcome to India, Padaro Malayalis. Meray Indostan naam dare, mere throneera bada bada swagat ha. Namaste, welcome to India. I Harmandar Sahib Chowk wale parwaneya das swagat Welcome to India. Namaste, welcome to India. Welcome to India, welcome to Varanasi. Namaskar. India ku apanankara swagat Welcome to India. abla swagat aa Welcome to India. Welcome to India. Namaskaram. India ileke swagatham. Welcome to India. Namaste. Chers voyageurs, après un an et demi de fermeture, l'Inde reprend la délivrance des visas touristiques. Dès le 15 octobre pour les vols affrétés et dès le 15 novembre pour les autres vols. Les modalités d'octroi des visas restent encore à définir. Et Namaskar Indiatour vous tiendra régulièrement informé. Nous vous attendons avec impatience en Inde. Et nous vous souhaitons une très belle journée. A bientôt.